Salut, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous donner les 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi Lime Life et pas une autre compagnie. La première des raisons, c'est les valeurs de Lime Life. Leur première mission est de mettre en avant les valeurs et les qualités des personnes et leur permettre de reprendre confiance en elles, leur faire comprendre qu'elles sont exceptionnelles et que nous pouvons tous établir et atteindre nos objectifs de vie. Leur mission globale, c'est de révéler les personnes et de les payer à la hauteur de leur travail. La seconde raison, c'est les soins. Ce sont des soins 100% naturels, sans perturbateurs endocriniens, véganes, sans parabènes, non testés sur les animaux et fabriqués de façon responsable. Et en tant qu'esthéticienne euh, venant de Spa et de centres de bien-être, j'avais à cœur de pouvoir proposer à mes clients des produits de haute qualité, sains pour leur peau et bons pour l'environnement. La troisième des raisons, c'est le maquillage, le maquillage professionnel. Life by Alcon est issu de la compagnie Alcon, et Alcon est depuis les années 60 le spécialiste du maquillage professionnelle pour les acteurs, les stars, les actrices euh, et leurs maquilleurs sur les scènes de Broadway et au cinéma. La quatrième raison, c'était ma liberté de travailler où, quand et comment je voulais, mais sans jamais être seule. Et là, j'ai trouvé, dès le début de mon expérience avec LimeLife, euh, des personnes exceptionnelles, une équipe exceptionnelle, avec qui je n'avais pas peur de me lancer au mois de septembre au lancement de LimeLife en France. Nous étions 20 au lancement et aujourd'hui on en est un peu plus de 50 et c'est toujours la même ambiance. Donc on travaille ensemble, euh, on se soutient, on s'entraide, on se forme. Mais il y a aussi de l'humour, euh, des émotions, du partage. Et avec tout ça, il y a tout pour réussir. Et la cinquième raison, la cinquième raison qui m'a fait chavirer, celle qui m'a fait prendre la décision de rejoindre Lime Life, c'est le partenariat avec l'Occitane. Pour moi, il n'y avait aucun doute possible. L'Occitane est le leader mondial des produits naturels et quelle plus belle preuve que Lime Life est une entreprise avec qui je pouvais travailler sainement, sereinement. Voilà, c'était les 5 raisons pour lesquelles j'ai choisi Lime Life et pas une autre.